Depuis décembre 2020, le sujet du crack obligataire est réapparu. Le crack obligataire, qu'est-ce que c'est C'est une, une notion qui est beaucoup moins connue du public que le crack des actions. Et la question qui vient quand on ne connaît pas, c'est est-ce que c'est grave Et puis bien sûr, comment ça marche Bonjour, c'est Pierre Momon, content de vous revoir après une assez longue période sans vidéo. Il faut vous dire que depuis une quinzaine, j'accorde la priorité de mon emploi du temps l'achèvement de, la, de ma nouvelle formation, qui sera qui sera en ligne d'ici deux ou trois jours, donc avant la fin de cette semaine. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble au sujet du crack obligataire, avec le thème suivant le crack obligataire, la bombe cachée de notre épargne. Pour aller plus loin, pour aller plus loin dans les sujets traités par cette chaîne, vous pouvez vous abonner à mon blog également à ma newsletter, à partir des liens que vous trouverez dans la partie supérieure. En description de cette vidéo. Bien, jusqu'à la fin de la vidéo, si vous voulez comprendre la réalité de ce risque caché. Comment ça se passe Voici le récit du crack obligataire de 1994, relaté par le journal économique Les échos Alors, plantons tout de suite le, le décor avant d'entrer dans, euh, dans le déclenchement à proprement parler du crack obligataire. Il faut savoir que dans les mois qui avaient précédé, à plusieurs reprises, la Fed avait augmenté fortement les taux d'intérêt sur les marchés dans le but de, de ralentir une inflation qui semblait repartir. Les échos. Voici la relation que font les échos du déclenchement de la crise obligataire de 1994. En février, une fête trop confiante relève ainsi de 25 points de base, son taux directeur à 3,25% et le taux à 30 ans surréagit et bondit de manière inquiétante de 40 points de base. La même semaine, le marché obligataire américain encaisse un nouveau choc. En l'occurrence, c'est le Yen qui a bondi de 7% après une petite phrase de l'administration. Bon, j'arrête là, la, là la description. On comprend qu'à cette époque, l'augmentation de 25 points de base, alors 25 points de base, il faut savoir que ça veut dire un quart, euh, un quart de pour pour parler euh, le, le, le langage de tout le monde. Euh, cette augmentation, donc, succédant, à celle dont je vous ai parlé en introduction de, de, ce, de ce récit, avait convaincu les investisseurs, bon en l'occurrence les porteurs d'obligations, que la valeur allait s'effondrer. C'est-à-dire que ces personnes avaient anticipé l'entrée du marché obligataire dans une phase de krach obligataire. Ce fut immédiatement des ventes massives d'obligations. Il fallait s'en débarrasser à tout prix avant qu'elles n'aient trop perdu. Et dans une, dans une atmosphère de panique boursière, L'effondrement des cours des obligations et des pertes de centaines de milliards sur le marché américain. D'autres, on comprend ce que c'est qu'un crack qu obligataire, on comprend également que c'est très grave, que c'est pire qu'un crack sur les actions. Et pourquoi C'est parce que c'est quelque chose qui est peu connu le marché des obligations est beaucoup, beaucoup plus important que le marché des actions. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur les raisons pour lesquels il y a beaucoup plus d'émissions d'obligations en valeur qu'il ne circule d'actions, mais la, la disproportion est considérable. Et le plus gros risque financier, il faut le savoir, puisque l'immense majorité du public a les yeux braqués sur l'évolution les éventuels cracks des actions, mais il faut savoir que le plus gros risque qui pèse sur les, sur les marchés financiers, sur la finance mondiale, c'est le crack obligataire. Alors certains vont penser, bon, mais le grac obligataire, après tout, euh, moi je, je m'en fiche, je n'ai pas d'obligation. Alors ne croyez pas ça, ce n'est pas parce que vous ne vous êtes pas porté sur les marchés financiers pour acheter vous-même des obligations, que vous n'avez pas vous-même une démarche volontaire d'investisseur obligataire. Les obligations sont la base de tous les produits d'épargne qui existent, excepté donc les actions, c'est évident, également excepté l'immobilier. Autrement, tout le reste, ce n'est que des obligations l'assurance-vie donc les fameux fonds euros ce sont des obligations d'État et des obligations de compte d'entreprise, essentiellement des obligations d'État bon ça je pense que la plupart des, des, des personnes aujourd'hui en sont conscientes le, le savent euh, c'était peu connu il y a quelques années mais maintenant on commence quand même à se rendre compte du truc euh, les produits bancaires ben, ce sont par des, ce sont quasiment par définition euh, euh, des obligations pour certains et pour les autres c'est carrément des obligations et vous pouvez chercher dans l'horizon des placements qu'on vous propose. Si vous aurez le capot, vous vous apercevez que quasiment tout est obligataire. Alors, voyons maintenant comment ça marche. Bon, ben, Ce qui s'est passé en 1994, que, que je viens de, de vous lire euh, via, via les échos, euh, illustre, euh, illustre le, le phénomène, de, enfin, le, le cœur du phénomène. Le cœur du phénomène, euh, c'est que il y a une relation inverse entre la valeur des obligations, des obligations déjà, déjà existantes, je veux dire, et l'évolution des taux d'intérêt. Euh, quand les taux d'intérêt baissent, la valeur des obligations déjà existantes augmente, et quand ils augmentent, et c'est là que se, que se trouvent les risques de craque obligataire. quand les taux d'intérêt augmentent, la valeur des obligations anciennes baisse. Alors, ça paraît contre-intuitif, donc je vais réexpliquer pourquoi, parce que je n'ai déjà parlé dans d'autres vidéos qui n'étaient pas spécifiquement consacrées au crack obligataire, euh, mais c'est un mécanisme financier absolument fondamental que tout épargnant, même non, non versé dans le domaine financier, dans le domaine des, de l'investissement, devrait avoir en permanence en tête. Alors pourquoi c'est ainsi C'est ainsi parce que le rendement d'une obligation à taux fixe est un contrat entre l'émetteur d'obligations, c'est-à-dire l'État, des grandes entreprises, euh, et les, la personne qui va acheter l'obligation, donc euh, l'investisseur qui va être un particulier ou, ou euh, une entité morale. Euh, donc c'est un contrat qui prévoit un rendement fixe et un prix d'achat de l'obligation. Bon, le contrat prévoit évidemment que ce rendement va être versé tous les ans pendant un certain nombre d'années, euh, et puis eh qu'au bout de X années, tout ça c'est contractuel, euh, l'entité qui a émis l'obligation va racheter l'obligation au prix auquel elle l'a émise, et donc pour l'investisseur en obligation, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que sait dès le départ qu'il va récupérer au bout de X années son argent, et si l'entité est une entité réputée solvable, mettons comme un État ou une très, très grande entreprise, le risque est évidemment très très faible qu'il ne soit pas remboursé, et que dans l'intervalle, il va toucher X, X par an, X étant censé être une rémunération correcte ou intéressante, dans le contexte des taux à l'époque où l'obligation était mise. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Euh, là où ça devient plus compliqué, c'est lorsque les taux se mettent à augmenter. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va se passer que les nouvelles obligations qu'on va émettre à partir du moment où les taux augmentent vont être, évidemment, euh, assorties d'un taux de rendement plus élevé puisque les, les émetteurs d'obligations, à ce moment-là, si les taux euh, qui étaient, mettons, à 2 avant passent à 5, euh, s'ils veulent que des investisseurs euh, leur achètent leurs obligations, eh bien, il, il, va, il va falloir qu'ils leur donnent qu au moins du 5%. Donc ces taux sont plus élevés que le taux des obligations précédentes, et par conséquent, toutes les personnes qui voudront vendre les obligations précédentes, tout simplement parce que c'est intéressant pour elles de s'en débarrasser pour acheter de nouvelles obligations qui rapportent plus, elles ne pourront pas les vendre au prix qu'elles les ont payées, puisque entre des obligations qui rapportent 5% par exemple et d'autres qui rapportent 2%, ben c'est clair que les obligations qui rapportent 2% ne vont pas connaître un grand, succès, un grand succès de demande. Conclusion, le prix, l'offre et la demande vont être disproportionnés. En l'occurrence, sur les obligations anciennes, il y aura bien sûr beaucoup moins de demandes que d'offres, c'est-à-dire que de personnes qui essayent de s'en débarrasser en les mettant sur le marché. Et euh, du coup leur prix va baisser. Alors jusqu'à quel niveau leur prix va baisser Eh bien il va baisser, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, et ça c'est fondamental dans le mécanisme des obligations, c'est que le prix des obligations anciennes, donc sur euh, vendu d'occasion, ce qu'on appelle ça le deuxième marché, donc sur le second marché, leur niveau va baisser, leur prix va baisser, jusqu'à que le rapport entre ce qu'elles rapportent tous les ans et donc qui correspond au contrat initial entre donc ce qu'ils rapport tous les ans et leur, leur valeur sur le, sur le marché, soit devenu égal au taux des nouvelles obligations. Donc on voit que si donc on voit bien que le rapport entre l'ancien prix et le nouveau prix, euh, c'est le même que, ou à peu près le même, parce que les mécanismes ne sont pas aussi, euh, aussi bestiaux. Il, il y a des paramètres qui font bouger les choses, mais on voit que, grosso modo, le rapport entre L'ancien prix de l'obligation, le nouveau prix, c'est à peu près le rapport qu'il y a entre l'ancien taux et le nouveau taux. Euh, par conséquent, on comprend que cette, euh, la dévalorisation des obligations peut être tout à fait considérable. Et euh, voilà le problème, le, le problème fondamental des obligations en période de hausse d'intérêt. Donc lorsque la crainte d'une hausse d'intérêt euh, survient subitement et que tous les porteurs d'obligations sont persuadés que l'intérêt va augmenter, donc le phénomène va se produire, Et eh bien, qu'est-ce qui, qu qui se passe Ils vendent tous des obligations, et le phénomène que je viens de vous expliquer, qui se produit normalement sur une durée euh, relativement étalée, là, va être concentré en l'espace de, de quelques heures, parfois, oui, de quelques heures, même si ça dure quelques jours, mais le, le cœur du phénomène, c'est quelques heures, et véritablement, les cours s'effondrent. C'est ça le crack obligataire. Alors vous allez me dire, bon c'est oui, ok, on a, on a compris, c'est clair, c'est quelque chose qu'il qui faut bien garder à l'esprit quand on investit sur les marchés financiers, quand on, quand on veut placer son épargne, mais euh, quel rapport avec aujourd'hui Eh bien, le rapport avec aujourd'hui, c'est l'inflation. Euh, vous savez certainement, enfin, en tout cas, si vous suivez euh, l'actualité financière et économique, que, en gros, depuis le début de cette année, précisément depuis le mois de février, les taux d'intérêt recommence à monter aux états unis et même en Europe et même en France alors que quand on parle de montée des taux d'intérêt attention, on ne passe pas de taux d'intérêt zéro à taux d'intérêt plus 5%, on n'en est pas là euh, là où le phénomène est le plus fort c'est aux états unis et, et je vais vous dire tout de suite pourquoi c'est que on, on observe en gros une augmentation de, euh, grosso modo un point des, des taux d'intérêt euh, entre aujourd'hui et puis euh, le début de, de l'année où ben, ça fait quelques jours, ou une dizaine de jours, que cette eau se balade autour de 1,65, 1,70, euh, et ils viennent de, peut-être peut pas de 0,6 ou 0,7, mais en tout cas de moins de, moins de 1%, et euh, ben, ce qu'il y a, c'est que ça ne s'arrête pas, -à dire que depuis peu, ils sont à, autour de 70 euh, il y a un mois, ils étaient plus faibles que ça, et puis quand ils ont commencé à monter, ils ont commencé à, à moins, en partant, de moins de 1%. Alors, Clairement, il y a un phénomène d'inflation qui revient. J'en ai parlé, dans, ai parlé dans, dans une autre vidéo. La question, c'est est-ce que c'est un phénomène transitoire qui est dû à la reprise économique dans certains pays, malheureusement pas trop chez nous, mais reprise forte aux États-Unis euh, qui avait commencé du temps, du, temps du temps de Trump euh, mais euh, cette reprise a été multipliée avec l'arrivée de Biden puisque les mesures que Trump avait prises pour soutenir l'économie américaine pendant le Covid et favoriser son, son redémarrage euh, non seulement après mais même avant la fin du Covid, eh Biden les a, les a encore amplifiées et il a distribué, ce que Trump avait commencé à faire mais avec un levier considérable il a distribué aussi bien euh, au marché financier, enfin, c'est toujours le cas direct direct de la création de monnaie, etc. Mais enfin, au final, tout ça se retrouve sur le marché financier. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il a également distribué au ménages, et c'est euh, des milliers de dollars par, par ménage, euh, de l'argent, et en plus, on sait que ça ne va pas s'arrêter. Euh, donc là, on a, on a affaire à une, une véritable pluie, euh, une manne euh, d'argent, comme on n'a jamais vu, d'argent qui est bien sûr du, du faux argent, hein, qui est créé par la Banque Centrale, et bien cette pluie d'argent qui pour la première fois depuis très longtemps, étant partie dirigée dans l'économie réelle par l'intermédiaire des ménages, euh, tout le monde sait que c'est inflationniste. Euh, il n'y a pas d'exemple historique où, quand on injecte de l'argent, quand on crée de l'argent qu'on injecte dans la monnaie, dans l'économie, euh, ça ne crée pas de l'inflation. Donc on voit aux États-Unis que ça commence à se produire, et bien évidemment on anticipe une augmentation beaucoup plus forte du phénomène. Bon, on verra dans les mois qui viennent si ça se confirme, Personnellement, j'étais plutôt sceptique euh, au début du phénomène. D'ailleurs, j'ai dû m'exprimer là-dessus. Euh, je commence à penser que ça va certainement perdurer et se développer euh, en liaison avec la continuation de la politique de l'administration Biden. Alors, une fois que les, les opérateurs du marché et les acteurs euh, économiques en général, y compris les ménages, ont anticipé l'augmentation... Enfin, un retour à l'inflation et un développement de cette inflation, prennent les devants et ils demandent aux, euh, aux entités qui émettent des, des, obli des obligations, donc en l'occurrence à, à, à l'État, dans l'exemple que je vais donner, des taux de rendement plus élevés pour que ces taux de rendement ne soient pas. pour que les, enfin, le, les rendements de l'argent qu'ils vont placer ne soient pas bouffés par l'inflation. Euh, si on a aujourd'hui, mettons, une inflation euh, de, de. je dis n'importe enfin, quoi, ouais, c'est pas vraiment n'importe quoi, mais enfin, c'est ce genre de chiffre, de, de 1%, euh, qu'on constate que l'inflation. Euh, est en train euh, de, de passer à 2% ou à 2,5%, comme c'est le cas aux États-Unis depuis, enfin plus de 2,5% aux États-Unis depuis un an, euh, eh bien euh, on va progressivement demander des taux de rendement sur les obligations, euh, pour les acheter, autrement on n'achètera pas, c'est tout, euh, qui sont plus élevés. Donc c'est pour ça qu'on observe euh, depuis peu que l'emprunt d'État US à 10 ans, le, le fameux le, le t bonds euh, est passé à plus de 70%. Euh, récemment et que très vraisemblablement ça va continuer. Donc vous voyez qu'on se rapproche du, du sujet qui est, qui est le déclenchement du crack obligataire et je vais vous donner le dernier élément de, de l'analyse, de la démonstration c'est que beaucoup d'analystes et d'observateurs des marchés financiers d'économie et, et de, de ces sujets là, considèrent que, à partir de 2% d'un taux de 2% sur les obligations d'État aux États-Unis, le risque de crack existe. Autrement dit, je, je, vous, je, vous, je reviens vers le, euh, vers le début de cette vidéo avec la lecture de, du déclenchement du crack obligataire en 1994. Euh, en 1994, rappelez-vous ce qu'il y avait dans l'article, c'était le, le, après une période d'augmentation des taux, c'était le, le passage des taux à 3,25% le crack obligataire. Comme depuis 1994, la situation de l'endettement a, a explosé dans des proportions euh, phénoména, phénoménales, il n'y a plus besoin de monter les taux à 3,25% pour tout faire péter. Beaucoup de gens pensent, mais pas qu'aux États-Unis, et ça fait quelques petites années que beaucoup de gens pensent que si les taux arrivent à 2%, euh, on aura un crack obligataire. Et je vous renvoie d'ailleurs à quelque chose dont j'ai parlé, parce que c'était passé quasiment inaperçu, vu que ça avait été très, très rapide, mais très, très révélateur de, de, de, du fonctionnement du marché, fin 2018, quand Jerome Powell euh, avait trop monté les taux d'intérêt, contre l'avis de Donald Trump d'ailleurs, euh, immédiatement, on a eu un début de craque boursier, donc là, ce n'est pas les obligations qu'on est en premier, c'est le craque boursier, donc Powellès a vite changé son fusil d'épaule, a vite baissé les taux pour tout arrêter, mais on peut être sûr que si Powellès n'avait pas arrêté, quasiment immédiatement après le déclenchement total du craque boursier, ou en même temps, on avait le craque obligataire. Donc voilà l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous parle de ce qu'est le crack obligataire et que je prends la peine d'y consacrer une vidéo complète. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre comme message dans cette vidéo. Vous trouverez dans la description, donc sous la vidéo, dans la partie à laquelle on accède par le plus PLES majuscule qui est 6 ou 7 cm sous la, sous la vidéo. Vous trouverez la totalité des liens qui mènent à mon contenu, aussi bien le contenu gratuit que le contenu payant. Vous aurez également le lien qui vous amène à la présentation de ma nouvelle formation qui sortira dans le courant de la semaine sur le programme de protection du patrimoine donc particulièrement euh, je dirais particulièrement euh, adapté aux circonstances actuelles et bien sûr pour être notifié de la prochaine vidéo, pensez à vous abonner dites-moi dans la zone des commentaires les mesures que vous avez éventuellement déjà prises pour vous protéger du risque de crack obligataire dites-moi également si ce sont des mesures permanente qu'il y a dans votre organisation patrimoniale ou si vous avez pris conscience du phénomène récemment et que vous avez pris telle ou telle mesure en particulier. Je pense que l'information est très intéressante à, à échanger. Rélevez le pouce bleu, c'est essentiel. Partagez. Et puis je vous dis à très bientôt.